Bonjour à toi, chers spectateurs. Dédale ou Miracle, en version originale, de Bogdan Georges Petri, c'est un film qui me titillait pas mal parce que j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de polars roumains qui sortent en France. Et au-delà de ça, le cinéma roumain n'est pas tant que ça représenté dans notre pays. Donc j'avoue que quand il y en a un qui sort de film roumain on est intrigué. Mais alors quand on a un polar roumain qui sort en France, bah ça titille encore plus la curiosité, qui plus est, avec un pitch aussi surprenant. Le résumé pour faire simple, Christina est une jeune novice dans un couvent où elle semble mener une vie fermée et solitaire. Un jour, elle doit se rendre en ville pour se faire examiner à l'hôpital, mais son périple ne sera pas sans conséquences. Dédale est un film impressionnant. Un film impressionnant parce que, au-delà de son histoire de base qui pourrait sonner comme proche d'un drame, c'est un film qui joue extrêmement bien, avec une structure narrative et dramatique qui se veut d'être surprenante de tout son long. Et je trouve que Bogdan George Petri a réussi à livrer un moment de cinéma qui ne se limite pas simplement à un film divisé en deux parties qui vont se compléter. C'est un immense arc narratif qui cherche à traiter de personnages qui, je trouve, sont extrêmement fascinants, à les emmener dans une direction où, en tant que spectateur, on est très impacté par ce qu'ils vont vivre, et où, surtout, on va se poser beaucoup de questions. On va se poser beaucoup de questions par rapport à cette enquête, bien sûr mais on va également se poser beaucoup de questions par rapport à ces personnages. Et je trouve que dans la manière avec laquelle ils sont gérés, ils sont emmenés, et ils sont construits par le cinéaste, ben c'est là qu'on est complètement embarqué dedans. Qui plus est, et là c'est assez saisissant, mais je trouve que Georges Appétré a réussi à construire une mise en scène qui est parfaitement cohérente justement avec ça, dans le sens où, au-delà de jouer avec les apparences, il arrive surtout à pousser ça dans un retranchement fou, en incitant ses acteurs à se donner à fond, par le biais de ces nombreux plans-séquences qui portent le film et qui lui donnent une identité graphique absolument atypique. Et c'est ça en fait qui m'a passionné dans son métrage. C'est cette sensation qu'on n'est pas uniquement devant un, un polar qui pourrait vaguement avoir un fond social. C'est un film qui arrive à mêler beaucoup de choses, à être très passionnant, palpitant, haletant même, et parfois terrifiant, mais surtout à être cohérent par rapport à ce qu'il veut raconter, soit simplement des personnages qui vont voir leur quotidien bouleversé. Les polars peuvent rapidement tomber dans la caricature s'ils ne sont pas dominés par un auteur ou un réalisateur qui sait exactement dans quelle direction porter son scénario, amener sa mise en scène et surtout donner de la puissance à son action et ses personnages pour qu'ils ne sonnent pas comme des coquilles vides. Sous ces affres de drame social dans un premier temps, le long-métrage de Bogdan George Apetri est un véritable moment de brio, de tension et de suspense qui parvient dans une pirouette dramatique et narrative à donner lieu à un moment de cinéma purement et simplement fascinant qui est peut-être un peu trop long pour ce qu'il a à nous offrir, mais qui est tellement généreux dans son geste que l'on ne peut qu'être fasciné par le résultat. En termes d'écriture, Bogdan Georgia Petri il a cette idée de vouloir construire son film en deux grands actes qui vont se compléter ensuite. Donc ça peut être très surprenant et je pense qu'il y a beaucoup de spectateurs qui peut-être ne vont pas réussir à rentrer le film dans le premier acte parce que le long métrage étant tellement vendu comme un polar, et ben, la première partie est très loin de ça. Première partie est un drame social qui veut vraiment raconter l'histoire d'une femme qui va devoir se rendre dans un hôpital alors qu'elle est dans une condition qui ne devrait pas la pousser à faire ça, par rapport à une certaine idéologie, par rapport à une certaine mentalité et par rapport à un certain contexte. Ce qui fait que du coup il y a tout de suite un certain mystère qui est mis en place, mais pas le mystère en rapport avec une enquête policière, plus un mystère humain et un mystère social. Et je ne dirais pas, mais en milieu de film, il se passe quelque chose et à partir de là, le long métrage revire complètement et passe dans une enquête policière pure et dure qui est extrêmement haletante, extrêmement viscérale, qui va beaucoup jouer avec ce que le spectateur peut attendre de ce moment-là, mais qui surtout arrive à être absolument jouissive parce qu'en tant que spectateur, on est accroché à notre fauteuil et on se demande ce qui va se passer. Parce qu'on se dit que peut-être des erreurs vont être commises. Parce qu'on se dit peut-être que des personnages vont avoir un, un sort qu'on n'attendait pas. Parce qu'on imagine le pire par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Parce que cette première partie nous a mis dans une attente. Une attente par rapport au genre. Cette deuxième partie nous met dans une autre attente. Une attente par rapport à tout ce qui a été mis en place par rapport à la première partie. Et ce jeu d'opposition et de complémentarité entre ces deux parties est absolument jubilatoire en tant que spectateur, parce qu'on est complètement accroché. Et on trouve qu'en plus derrière, les personnages ont vraiment une puissance dramatique qui renforce cette attache. Bien sûr, il y a donc cette forme dramatique que donne à pétrer à son scénario, et qui fait que le spectateur est emporté par cette tension. Mais il y a aussi ces personnages et leur ambivalence au fur et à mesure que le script se révèle à nous, ne se ainsi pas uniquement comme une vague et prenante enquête policière. Bien plus encore, ce scénario est un drame humain passionnant, avec des enjeux beaucoup plus ambigus que simplement ceux d'une tension policière, qui va monter en crescendo au fur et à mesure que l'ensemble de la dramaturgie se révèle à nous, et c'est certainement dans ce sens-là que le scénariste roumain parvient à nous passionner et surtout, magnifiquement nous surprendre. En termes de mise en scène, Bogdan George Petri a réussi à construire une scénographie qui je trouve est fantastique parce que c'est un enchaînement de petits plans séquences. Je dis petits plans séquences, je devrais dire gros plans séquence parce qu'on est en moyenne sur du plan séquence qui dure entre 3 et 10-15 minutes parfois. Donc on est quand même sur des plans séquences qui sont assez imposants mais qui jouent sur une vraie tension. Une vraie tension qui est palpable du début à la fin du récit et qui apporte une vraie intensité à sa photographie. Sa photographie, du coup, est baignée par une espèce de d'attente de la part du spectateur qui va ne faire que monter en crescendo au fur et à mesure que le récit va se dérouler devant nous. Et c'est dans cette partie-là que le cinéaste arrive parfaitement à s'épanouir. Parce que non seulement il peut se permettre de se reposer sur ses acteurs, qui on l'évoquera après sont fantastiques et arrivent parfaitement à porter justement ça, mais du coup il peut se permettre de générer une vraie tension qui va du coup prendre son temps. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui n'arrivent pas à gérer cette tension en mettant des plans qui vont parfois durer 300 ans et qui peut-être vont être assez fascinants sur l'instant, mais ne vont pas réussir à donner l'impact nécessaire à tout ce qui va se prendre, enfin, tout ce qui va se passer devant nous et ce qui va prendre place devant nous. Mais ici, le cinéaste maîtrise complètement ça. Parce qu'il est pur son style. Il évite de mettre de la musique, il ne met pas de, trop d'effets. il ne met pas trop de tension. Il se sert juste de ce qu'il y a dans son cadre. Et ce qu'il y a dans son cadre, ce qui s'y passe, ce qui s'y déroule, suffit à créer une tension. Une tension qui est réellement là, dans laquelle, en tant que spectateur, on est investi. Et dans laquelle on ressent beaucoup de choses. Et c'est ça, en fait, qui donne de la force à tout ce qui se passe à l'écran. Ce n'est pas des artifices comme on pourrait en mettre plein, et qui certes, créeraient une forme de tension, mais une forme de tension très artificielle. Si ce n'est pas le but. Le but c'est de créer de la durée, et dans la durée, de laisser un suspense planer et de faire en sorte que chaque scène ne fasse que monter en crescendo. A nous propose donc une scénographie prenante et haletante, dominée donc par ses nombreux plans-séquences, parfois véritables prouesses techniques, qui donnent une atmosphère folle à ce tout et ne le limitent jamais à une simple bonne idée de création, mais à un vrai ensemble sous tension constante. Cette tension ainsi domine une technicité souvent répétée de nos jours par beaucoup de réalisateurs mais qui ici prend un sens magnifique, celui de laisser la pression dominer le montage et la musique pour simplement revenir à une essence haletante et stressante qui prend possession du spectateur, l'attrape à la gorge et ne décide de le lâcher qu'à la dernière seconde de l'œuvre. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon. Dans les rôles secondaires, je trouve que César Antal, Ovidiu Crisan, Valeriu Andriuta, Valentin Propescu ainsi que Marianne Ralea sont tous excellents. Je les trouve vraiment impressionnants. Ils portent très très bien leurs personnages et ils arrivent vraiment à les emmener le plus loin possible pour faire en sorte qu'en tant que on spectateur, on soit pleinement investi dans cette aventure. Mais je dois bien avouer que si le film vaut le coup d'œil, c'est surtout pour les deux interprètes principaux qui portent chacun toute une partie du métrage mais qui se complètent à merveille dans leurs interprétations. Et vraiment, j'étais accroché à mon fauteuil parce qu'ils sont bons. Ils sont même très bons. Johanna Bugarin domine totalement la première partie de ce métrage avec une interprétation délicate et terriblement juste et Emmanuel Parvoux emporte à merveille ce second acte où il brille par une interprétation viscérale et presque terrifiante. Au bout du compte, Dédale, c'est un film qui m'a beaucoup surpris. Je m'attendais à voir un bon film et j'avoue avoir été perturbé durant la première partie parce que moi-même, j'avais eu le film qui m'avait été vendu comme un polar. Et Dieu sait que je suis content de ne pas avoir lu trop de pitch ou de ne pas avoir vu trop d'images. Parce que ce film est fantastique. Ce film est vraiment haletant du début à la fin, est prenant, et juste, arrive à maîtriser une tension qui est palpable du début à la fin, arrive à nous embarquer dans un récit dans lequel on s'investit à 200%. C'est un film fantastique que je vous conseille plus que jamais de voir parce que Dédale ou Miracle de Bogdan George Apetri, c'est un excellent film qui va vous tenir en haleine, qui va vous embarquer dans un périple rare, et qui va certainement vous fasciner. A plus